Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bon, allez, on se lance dans une toute nouvelle aventure avec euh, un unboxing. Bon, il y en a eu beaucoup sur Internet, donc ce sera un peu plus qu'un unboxing. On va dire une présentation euh, du jeu Star Wars Légion, le dernier né de FFG. Allez, c'est parti Alors, le contenu euh, de cette boîte de Star Wars Légion. Alors, j'ai déballé, hein, déjà, je vous ai exposé pas mal de choses, là, euh, sous les yeux. Euh, concrètement, c'est une boîte qui est quand même assez fournie. Alors, je vous préviens tout de suite, ici, au niveau figurines, en tout cas au niveau des troupes, euh, il n'y en a que la moitié de chaque section. Parce que euh, ça ne sert à rien que je mette des pièces en double. Donc euh, imaginez-vous en fait euh, qu'il y en a euh, deux fois plus, en tout cas au niveau, euh, au niveau des escouades. En tout, la boîte, elle va contenir 33 figurines. Euh, 33 figurines qui sont notamment composées euh, de deux commandants, donc euh, Dark Vador pour l'Empire et euh, Luke Skywalker pour les rebelles. Deux euh, escouades également euh, qu'on va qualifier de lourdes, c'est-à-dire de, de, des escouades de véhicules. Donc pour l'Empire, il va s'agir en fait d'un duo euh, de motospeeders. Et pour les rebelles, c'est en fait le, le walker euh, qui est ici. Et dont je dois avouer qu'il est vraiment euh, très bien retranscrit. Les motos d'ailleurs sont également euh, très belles. C'est d'ailleurs les plus belles pièces, à mon avis, dans la boîte euh, côté impériaux. Et puis ensuite, euh, on va avoir deux escouades euh, de Stormtroopers et en deux escouades euh, de rebelles. Mais également, une configuration pour chacun d'entre eux euh, avec euh, des armes lourdes et euh, des armes anti véhicules Donc au niveau cartes, euh, on a bien entendu euh, des cartes qui sont associés à, à soit à des sections, soit à des personnages. On a Ensuite, on retrouve également euh, des cartes d'amélioration. Hein. Donc là, c'est très X-Wing et très, très Armada dans l'âme. Hein. On, on reconnaît en fait le format, le format typique utilisé par, par, les gens, par les gens de FFG. Euh, donc dans ces cartes, vous allez avoir des améliorations de type lunettes de visée, euh, ou euh, grenade à contusion, ou si vous associez ça à euh, vos personnages, à vos, à vos commandeurs, eh ben, par exemple pour Dark Vador, vous aurez la possibilité de lancer euh, lancer le sabre, d'avoir un poussé de la force ou un étranglement. Vous avez également euh, vous pourrez également associer à vos figurines des armes spéciales, par exemple, comme pour le Stormtrooper qui est ici, en fait un, un espèce de, un espèce de bazooka qui est le HH-12. Donc bien sûr, hein, ces petites cartes d'amélioration, euh, elles se payent. Elles ont un coût, coût qu'il faut ajouter en fait, euh, au, coût, euh, au coût initial de la, de la figurine ou de la section. On va trouver également quelque chose qui est très intéressant ici en fait. Et ici, qui sont euh, les cartes euh, de commandement. Donc c'est quoi ces cartes de commandement En fait, ce sont des cartes que vous allez jouer une fois par tour. Vous avez une main en fait, de cartes qui est à votre disposition et qui sont des atouts. Pour chaque round alors à vous euh, de les jouer au mieux euh, ces cartes vont vous permettre deux choses la première euh, ce sera en fait euh, de faire activer le texte qui est en dessous alors parfois le texte est juste là à titre indicatif il n'a aucun effet euh, sur la partie mais parfois en fait il vous permet soit euh, d'ajouter des troupes euh, soit d'avoir euh, un effet euh, particulier sur les dés mais surtout, en fait, ces cartes vont déterminer le nombre d'unités que vous allez pouvoir activer. Alors attention, je vous rassure, à chaque round, vous activez tout, euh, toutes vos unités, euh, quelles qu'elles soient. Par contre, il y a deux façons d'activer une unité. Soit vous l'activez au hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pioche qui se constitue. Vous allez piocher à l'intérieur un pion et en fonction de la nature du pion, ça va correspondre à une unité et donc, de facto, vous allez euh, l'activer. Soit, si vous avez joué une carte Commander, ici, là, il y a marqué une unité. Ça veut dire qu'en fait, cette carte va vous permettre de décider quelle unité vous voulez activer. Donc, vous allez prendre le pion, le poser juste à côté euh, de, cette, euh, de, cette, de cette unité et les autres pions qui vous restent vont constituer votre pioche. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une carte qui est assez faible au niveau de la constitution des unités, mais vous pouvez avoir euh, des cartes qui vont vous permettre, comme par exemple celle-ci, de jouer trois unités. Donc dans la boîte de base, vous avez euh, en moyenne quatre unités à activer. Si vous jouez cette carte, eh bien il y en a trois déjà que vous allez euh, pouvoir, dont vous allez pouvoir décider de l'ordre d'activation. La dernière étant mise dans la pioche, et étant la seule à la constituer, il ne sera pas difficile de savoir à, à quelle section elle correspond. Donc en fait, c'est une carte qui permet euh, d'avoir une vraie visibilité. Alors attention, hein, vous ne jouez euh, cette carte-là qu'une seule fois dans la partie, puisque à chaque round, euh, les, cartes, euh, les cartes sont épuisées. On retrouve également ici euh, des cartes qui sont très intéressantes, qui sont issues euh, d'une idée qui avait été développée en fait dans, dans Star Wars Armada. Ce sont des cartes de scénario. Alors, le concept a été un petit peu plus poussé euh, pour Légion, puisque la nature d'un scénario, euh, elle se constitue en trois parties. Euh, la partie bleue, qui est en fait euh, l'objectif du scénario. Qu'est-ce qu'on qu qu attend de faire Donc, euh, par exemple, une prise de position, euh, une prise d'objectif, une destruction ou une défense d'un un, un, un endroit. Vous avez également, vous devez associer à votre scénario... Euh, une carte euh, de déploiement. Donc ça, c'est une carte qui va définir la façon dont vous allez déployer euh, vos, vos équipes. Et puis enfin, une dernière carte qui est en fait la carte euh, d'environnement qui va définir si l'environnement est hostile et si par exemple, vous souffrez d'une euh, visibilité euh, diminuée euh, ou si vous avez des conditions favorables ou si vous pouvez par exemple avoir des renforts au bout d'un certain nombre de rondes. Enfin voilà. Et donc l'idée... C'est de, je l'expliquerai plus en avant dans une prochaine vidéo, c'est euh, euh, de poser en fait toutes ces cartes d'une façon bien spécifique. Et puis, on les élimine les uns après les autres. Euh, chacun son tour, on élimine un certain nombre de cartes. Et puis en fait, ce qui reste va euh, constituer le scénario. Donc en fait, de façon très aléatoire, euh, vous êtes en capacité de générer euh, des scénarios extrêmement vite. C'est très intéressant parce que c'est le genre de jeu en fait... Qui a besoin d'un scénario pour être vraiment édifiant. Euh, voilà, on ne peut pas jouer uniquement avec pour seul objectif de détruire euh, la faction d'en face. Et en fait, ce sont des jeux qui prennent vraiment euh, toutes leurs dimensions lorsqu'ils sont joués dans un objectif bien précis, qui est celui en fait, de, euh, de, de, du scénario et euh, de, des conditions bien imposées. Au niveau du matériel. Au niveau du matériel, il y a. Euh, ça, ça se présente en deux temps. Euh, on voit, on voit au-dessus au, au, au là qu'ils nous, euh, nous ont mis des, des, des barricades à l'intérieur de la boîte. Donc ça, on sent clairement euh, un objectif de la part de FFG. C'est non seulement de fournir de nouvelles pièces, mais aussi de fournir euh, du matériel de jeu. Et euh, c'est clairement défini dans la vague 2, puisque euh, dès la vague 2, on va voir apparaître des caisses, mais également euh, des vaporisateurs tels que l'on en voit sur Tatooine. Donc... Voilà, d'entrée de jeu, ils nous sortent des petites barricades. Bon, des barricades qui, qui, qui vont créer des couverts, hein, qui vont vous permettre quand même de donner un petit peu de relief à vos tables. Au niveau euh, des dés, euh, les dés se présentent euh, sous deux formats. Des dés à 6 faces, qui vont en fait vous permettre euh, de jouer en défense. Ce sont les dés que vous lancez pour vous défendre. Et puis, euh, des dés euh, à 8 faces, qui sont bien connus des joueurs de X-Wing et de Armada, qui sont en fait euh, les dés d'attaque. Au niveau euh, de la force de CD, euh, du plus faible au plus élevé, ça va du blanc au noir, puis au rouge. Et au niveau de la défense, eh bien le blanc euh, défend moins bien que le rouge. Donc très simplement, euh, comment se passe une phase, une phase de combat on va, on, va, on va expliquer ça euh, très rapidement. Si je mets euh, en jeu euh, des motos et que je les fais euh, attaquer, par exemple, allez, je vais choisir, voilà, euh, des rebelles. Eh bien, je vais regarder la distance à laquelle j'attaque. Admettons que j'attaque à une distance de 1-3 et que je veux utiliser en fait cette arme-là. Cela définit que je dois lancer un des rouges, un des noirs et un des blancs. Voilà. Donc, en fait, ça c'est ma main de jet, c'est ma main d'attaque. Je lance mes dés. Alors très bien, là je fais un, un lancer qui, qui me ressemble beaucoup. Je ne fais qu'une seule touche. Et pour la défense, il suffit de se reporter sur la carte en fait des rebelles et de voir ici à côté de leur vie la couleur du dé. La couleur du dé, c'est du dé blanc. Donc ça sous-entend en fait que euh, euh, le rebelle se défend avec un dé blanc. Alors vous allez me dire, oui mais combien Parce que j'ai attaqué avec 3 dés et ça c'est édifiant. Eh bien en fait il se défend avec autant de dés qu'il y a de touches. Et c'est là que je trouve la chose vraiment géniale. S'il n'y a qu'une seule touche, eh ben, je ne me sers que d'un seul dé. Par contre, s'il y avait eu 3 touches, j'aurais lancé 3 dés. Donc voilà, je, je lance mon dé, je fais un résultat blanc, donc je ne pars pas euh, l'attaque, ça touche, ça retire tout simplement une figurine, puisque les figurines ont une capacité de vie que de un seul. L'escouade est composée de quatre représentants, et eh bien là, euh, à l'issue de cette phase, il n'y en a plus que 3. Ce que je trouve intéressant en fait dans cette façon de jouer, c'est que euh, ça va pallier justement euh, aux échecs de lancer de dés comme je viens de le faire ici. Imaginez que si euh, les rebelles avaient eu 3 dés pour se défendre sur une attaque malchanceuse comme celle-ci, ils auraient eu fort à parier euh, qu'ils auraient paré l'attaque. L'idée de proposer un seul dé pour contrecarrer une seule attaque rééquilibre en fait la malchance du jet. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment brillant et je trouve que c'est une véritable avance, avancée dans la façon de jouer avec des dés. Au niveau matériel, euh, on a également ces trois réglettes-là. Donc euh, là, également, une très très bonne idée de la part de FFG, puisque ce sont des réglettes qui sont repris de l'univers de Star Wars Armada. Mais euh, dans Armada, les joueurs se sont vite plaints de l'encombrement en fait euh, de cette réglette sur la table puisqu'ils n'ont fait qu'une seule règle qui est très grande alors que parfois, bah, on n'a pas besoin d'avoir une règle grande pour faire des déplacements courts. Donc là, euh, forcément, ils ont entendu les réclamations et ils ont fait trois réglettes en fonction de la distance à laquelle vous vous déplacez. Ce qui est très intéressant également, c'est que euh, ces réglettes s'associe parfaitement euh, avec les socles. Hein. Si je prends un troupier et que je viens lui associer un déplacement, on voit que la réglette va venir très facilement se, se, se clipper contre le socle. Et puis ensuite, ben, je définis euh, une direction et puis j'ai le droit de définir euh, une section pour virer, en fait, euh, pour faire un virage. Puis voilà, je vais reporter ma figurine ici. Alors bien sûr, c'est pas du tout ou rien, en tout cas pas pour les troupes. C'est-à-dire que si j'avais voulu arrêter mon Stormtrooper euh, juste ici, il bah, n'y avait rien qui l'empêchait. J'arrêtais mon Stormtrooper euh, juste ici. Pour les véhicules, euh, la façon de se déplacer est un petit peu différente. Car on part du principe que les véhicules ont une orientation. Et donc, on le voit sur leur socle, il y a une petite coche dans laquelle il faut venir clipper en fait, euh, la réglette. Et de ce fait, si je veux faire un 360. Eh bien, il va falloir que je m'y prenne à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à euh, la première action de mouvement, euh, je, vais faire, euh, je vais faire ceci. Et venir reposer ici. Voilà. Et ensuite, à une prochaine action, puisque j'ai le droit de faire deux actions, eh bien, je vais faire ceci. Et là, on voit bien que euh, la moto, en fait, euh, la moto jet, elle a, elle a fait un espèce de grand virage comme ceci. Ça correspond à la réalité du matériel, à la réalité, en fait, euh, euh, d'une machine. Alors, en plus, je crois que normalement, les motos, c'était avec cette réglette-là. Donc, vous voyez, ça aurait dû être un, un, un virage encore plus grand. Mais bon, la caméra, euh, vous, je serais sorti du champ. Donc, euh, ne m'en voulez pas de ne pas m'être servi du bon gabarit. Mais en l'occurrence, je ne me suis pas servi du bon gabarit. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Parce que ça induit quand même un petit peu moins de mobilité de la part des véhicules à euh, contrario euh, des, euh, des troupiers, et euh, je trouve que c'est quand même assez représentatif euh, de la réalité du terrain. Ici, on retrouve également une règle qui est une règle qui permet euh, de mesurer euh, les distances de tir, donc euh, une idée assez intéressante de la part de FFG, c'est que cette règle, elle se construit, voilà, donc si j'ai besoin de mesurer que deux segments, bah, je fais une réglette de deux segments, si j'ai besoin de mesurer euh, trois segments, bah, je me fais une réglette de trois segments, et puis, si enfin j'ai besoin de mesurer 4 segments, ben, je me constitue une règle de 4 segments, mais qui est extrêmement encombrante. Hein. Vous n'imaginez pas euh, vous balader avec une règle de cette taille-là. Et donc, là, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait déclipser euh, votre, euh, votre réglette pour euh, vous permettre euh, plus de. Voilà, pour la rendre plus, plus transportable. Bien entendu, euh, le jeu est vendu avec un livret, avec son livret d'apprentissage. Hein. Donc, c'est un livret euh, d'apprentissage classique de chez FFG. Classique dans quel sens Parce qu'il est contenu en deux parties. Une première partie avec une partie d'initiation qui ne recouvre pas l'intégralité des règles. Et puis ensuite, un second segment du livret qui va vous permettre d'appréhender les règles avancées et puis de rendre vos parties un peu plus intéressantes avec un petit peu plus d'attrait, un peu plus de difficulté. Vous avez également euh, dans ce livret euh, une partie qui va euh, vous aider pour le montage de vos figurines. Alors, parlons-en du montage des figurines. Euh, je ne reviens pas là-dessus. Les figurines de Star Wars Légion sont à monter et à peindre. Bon, il faut être assez relatif sur le montage. Les figurines sont en moyenne constituées de deux à trois parties et pour avoir monté cette première euh, demi-section euh, de jeu voilà, j'ai mis à peu près moins d'une minute hein, euh, ouais, vraiment moins d'une minute à, à, à monter euh, une figurine euh, et puis au niveau, euh, au niveau des, des machines, des véhicules euh, le marcheur est très très simple à, à constituer la moto est un petit peu plus délicate je dois le reconnaître je dirais que dans cette boîte, c'est la moto euh, qui donne le plus de, le plus de sueur, on va dire, le, le, le plus de délicatesse. Bien entendu, la moto est un peu plus fine. Et puis, pour comprendre où aller quoi, j'ai quand même dû regarder un petit peu le, le livret. Mais il euh, y a vraiment, vraiment, vraiment rien d'insurmontable. Alors, après le montage, euh, parlons des figurines. Alors, la finition des figurines est assez inégale à mon goût. Euh, je trouve que les rebelles sont beaucoup mieux finis, avec beaucoup plus de détails que les Stormtroopers. Mais en même temps, les Stormtroopers, bon bah, ils sont en armure, donc forcément, il euh, n'y a, a pas vraiment la place à, à, à faire quelque chose de, de, de trop hétéroclite. Alors que euh, les rebelles, bah, ils sont plus euh, un petit peu dans, la, bah, dans, le, dans, le, dans le vintage. Hein, euh, euh, on arrive à, à, à mettre euh, des petits pistolets dans un coin, euh, euh, un sac dans le dos. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout les postures. Je trouve que les postures, en fait, des rebelles sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus dynamiques que euh, les postures des Stormtroopers que je trouve un petit peu rigides, un petit peu robotiques. Donc, de ce côté-là, je, je, je, je ne suis pas très très fan pour l'instant euh, des Stormtroopers que je trouve un, un peu rigides. La moto est tout simplement euh, superbe. Euh, surtout, en fait, le, le, le pilote de moto qui se retourne avec, euh, avec son pistolet pour tirer derrière lui. Le marcheur est vraiment euh, excellent, euh, le fait que celui-ci euh, tienne une arme sur le côté et soit légèrement décalé, je trouve vraiment ça sympa. Alors attention, je me dois de vous le dire, il euh, y a un petit problème apparemment dans la boîte de Star Wars Légion. Il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui se sont retrouvées avec une boîte dans laquelle le marcheur n'a qu'une seule poignée. Alors j'ai contacté FFG qui m'a confirmé qu'il y avait peut-être eu des problèmes de packaging. Euh, on reviendra sur ce problème. N'hésitez pas à contacter Asmodé à ce sujet et à réclamer en fait euh, la pièce qu'il qu va vous manquer. Pour ce qui est des commandeurs. Je trouve que Luke est extrêmement bien réussi, il a une belle posture, je le trouve un petit peu juvénile, mais euh, la version Bespin, c'est quand même la version de Luke Skywalker qui est, à mon avis, la, la, la, la plus badass. Pour ce qui est de Dark Vador, je reste un petit peu mitigé sur cette position avec la main qui étrangle, d'aucuns la trouvent géniale. Je trouve surtout en fait que euh, le casque manque légèrement de détails et je trouve que la cape est beaucoup trop présente. Sinon, euh, une petite remarque positive sur Dark Vador, la figurine est plus grande que toutes les autres et ça euh, c'est un bon clin d'œil je trouve au film. Alors, au niveau du livret, ce qu'il faut également savoir, c'est que euh, en plus du livret d'apprentissage, il existe en fait, je pose une feuille comme ça, photocopier, un guide de référence. Alors, pourquoi photocopier Parce qu'en fait, ce guide de référence n'est pas présent dans la boîte. Il est disponible sur le site de FFG et notamment sur le site de FFG France, donc intégralement euh, euh, traduit. Alors, l'explication de FFG était de dire que euh, ce guide de référence allait faire l'objet d'un grand nombre d'updates au cours du temps, en fonction des fakes qui vont être publiés. Ce livret va être mis à jour, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été imprimé et mis dans la boîte, mais mis à disposition sous format PDF euh, sur le site de FFG. Le lien est sous la vidéo. Bon, également présent dans la boîte tout un ensemble de pions, euh, de très bonnes factures, bon après on, on, on les reconnaît bien, hein. ils ont déjà été passablement utilisés dans Armada et euh, même dans Destiny et dans, et dans X-Wing. Alors qu'est-ce qu'on retrouve hein, dans ces pions on, on va retrouver un, un compte de round, hein. Alors c'est la réglette bien connue des joueurs de X-Wing. En fait celle-ci elle va, elle va vous servir à, à, à compter les tours, hein. normalement Star Wars Legion se, se, se joue en 6 tours. Ici, vous allez avoir les pions de l'Empire et les pions des rebelles pour activer précisément vos unités. Donc ça, c'est en fait le symbole des commandants, ça c'est le symbole des véhicules et ça c'est le symbole des, euh, des, escouades, des escouades à pied. On va retrouver euh, des pions pour euh, les points de vie. Alors, ils ont repris le même concept que Destiny, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 3, vous, vous récupérez trois pions et vous mettez un pion de 3 comme celui-ci. Ça permet non seulement à FG d'être obligé de moins imprimer de pions euh, de dégâts, mais également, ça vous permet à vous euh, de ne pas vous retrouver avec euh, une vague de pions euh, qui gravitent sur votre table euh, de façon inutile. Ben, dès que vous en avez trois, vous ben, vous remplacez par un seul pion euh, unique. Ça, ce sont euh, les pions de stress. C'est une notion qui est très intéressante. Dans Star Wars Légion, qui est repris d'autres jeux bien connus de la Seconde Guerre mondiale, en effet, à chaque fois que vous vous faites tirer dessus, vos figurines vont subir du stress et si ça dépasse leur seuil de stress, elles vont partir en, fait en panique et il va falloir les rallier. Vous avez des pions comme ceux et ceux-là qui sont en fait des pions qui vont vous permettre d'améliorer vos jets, soit en attaque, soit en défense. Euh, ou alors euh, des pions de positionnement qui vous permettent en fait de vous mettre en attente. Vous avez euh, également ces petits pions qui sont ici en fait, qui sont en fait des, des, des bords de table qui sont très intéressants, très utiles parce qu'en fait ils vont vous permettre de dessiner sur la table la zone de déploiement qui sera associée en fait à la carte de scénario que vous aurez choisie. Donc euh, en tout c'est une centaine de pions qui sont euh, présents dans la boîte. Bon voilà, hein, la, la, la référence euh, au jeu de FFG est toujours là et euh, la qualité est sensiblement toujours la même, à savoir très bonne. Voilà, pour conclure, au global, je trouve que c'est une boîte qui est quand même assez fournie, euh, dont la qualité du matériel est vraiment vraiment premium, euh, que ce soit à la fois au niveau des réglettes, euh, au niveau des dés qui, sont très, très, qui ont un très très beau rendu. C'est vraiment, vraiment des dés de très très bonne qualité au niveau de l'impression, hein, c'est quand même des dés incrustés avec, avec, avec une, une douceur de prise en main qui est, qui est vraiment agréable euh, au niveau des cartes bon bah ben FFG euh, sait faire de la carte hein. déjà avec le jeu de cartes Star Wars euh, ils s'étaient fait pas mal reconnaître avec Destiny ils ont conforté euh, leur expertise et bien là on a des cartes qui sont extrêmement lisibles euh, dont les infographies sont extrêmement belles alors petite information complémentaire attention les cartes de jeu sont réversibles il y a des informations derrière. Alors ce ne sont pas des informations de jeu, ce sont des informations complémentaires puisque vous n'avez besoin que de jouer avec la carte dans cette section-là. Puis si vous voulez avoir des informations sur les infos qui sont ici, euh, fixe avant et impact, vous retournez la carte et vous avez en fait le descriptif. C'est une bonne idée parce que ça permet en fait d'avoir une carte qui n'est pas trop surchargée. Donc euh, voilà, c'est un parti pris qui a, été, qui a été fait. Si vous blistez la carte, essayez de ne pas la blister avec un, avec un, dos, euh, un dos qui vous empêchera de lire l'arrière de la carte. Bon, vous l'avez vu, j'ai essayé de faire un unboxing un petit peu particulier. Euh, ce que je vais faire surtout sur la page, c'est vous présenter euh, toute la boîte ainsi que toutes les extensions de la même façon que je le fais pour Star Wars Armada ou pour Star Wars X-Wing. Donc très prochainement, il y aura des vidéos qui vous présenteront plus spécifiquement Luke Skywalker, plus spécifiquement Dark Vador, plus spécifiquement les Stormtroopers ou les Rebelles, ainsi que les véhicules, le T-47, le TRTT ou la TST. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page si ça n'est pas déjà fait, à me lâcher un petit pouce pour faciliter le recensement. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook pour me poser des questions ou pour participer à certains lives. Voilà, vous l'avez compris, il semblerait qu'on soit parti dans une grande aventure. Donc, je continuerai à faire du Star Wars Armada, du X-Wing. Mais voilà, on va ajouter euh, Légion à nos vidéos quotidiennes. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a quand même que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye